Bonjour les amis, c'est Yoshka, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Alors j'espère que vous allez ma foi euh, très très bien, hein? ça va être la fin de l'année, là maintenant, et vous voyez donc, on va regarder l'énergie de la semaine du lundi 17, donc au 23 décembre. Tiens, il y a un petit truc à effacer, mais je vous dirai ce que c'est. Alors, euh, donc, c'est une, une semaine qui est très particulière, naturellement. Hein. Si j'ai marqué des tas de petites choses, je dois vous marquer ces choses, parce que c'est tout ce qui va se passer, disons, pendant la semaine. Alors, bien évidemment, je vais interpréter des cartes, disons, par rapport à tout ça, à tout ce qui se passe là, toutes les énergies qu'il y a derrière. Bien évidemment, hein, vous avez vu que le premier jour du soleil, donc, en Capricorne, donc, le premier jour... Salut les Capricornes, bon anniversaire, donc, hein, ça va être également votre semaine d'anniversaire. Hein. Et puis, il euh, y a également, disons, la pleine lune qui va être en cancer, euh, le 23. Donc, boum, boum, ça se suit, sachant, <rire> j'ai tout marqué, hein, donc, que le 21 décembre, eh ben ça va être le jour le plus long, hmm c'est-à-dire le solstice d'hiver, Truc de fou. Un truc de fou. Un truc de fou. Aujourd'hui, j'ai pas envie de m'asseoir. Alors, je vais faire debout. Alors, si je vais faire debout. Alors, qu'est-ce qui va se passer là cette semaine Ah ben. Jupiter voilà, ça va être marqué par la planète, donc, euh, Jupiter. Alors, il faut savoir que cette carte, quand on la, on, on la euh, enfin, disons, on connaît son sens, bien sûr, mais je vais vous l'expliquer en définitive comme énergie. C'est une énergie qui est extrêmement forte parce qu'elle porte, un, euh, la planète euh, Jupiter. Hein, tout simplement. Jupiter, hein, il est extrêmement fort en ce moment, disons, en haut. Et je verrai ça, disons, dans la vidéo, naturellement, euh, que je ferai sur la pleine lune, donc, euh, qui se passera euh, le 23 décembre euh, en cancer, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais un petit peu plus vite, là, disons, par rapport aux énergies, et on verra euh, le côté, disons, astrologique, astronomique on va dire, euh, dans, dans l'autre, dans la vidéo qui concerne la pleine lune. C'est en même temps, disons, c'est la même semaine. Donc, euh, voilà. Hein, voilà. Hein. Tu prends un, tu gagnes deux. Mais c'est un petit peu ça également, cette semaine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un côté de Kituku, euh, double Là, euh, c'est la planète du jeu également, hein, Jupiter qui... Vous savez, Jupiter, c'est le fameux Zeus, hein Le Zeus, et eh bien, il a joué au dé Et il a joué, il a joué. Et puis à un moment donné, disons, il a gagné énormément de choses. Mais écoutez-moi bien, et ça, c'est vraiment très actuel, euh, il a euh, voulu, il a libéré ses frères, il a libéré, enfin, enfin bref, Jupiter, naturellement, c'est jupitérien, c'est Zeus, c'est tous, c'est le symbole du ciel. Vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est la première carte que je sors. Et en plus de ça, euh, Jupiter a dit « Ah oui, oui, oui, j'ai été, donc, euh, quelque part, euh, euh, favorisé, on va dire, élu, favorisé, glorifié, protégé, tout ce que vous voulez. » Mais moi, euh, il a remis, je ne sais pas si vous saviez ça, <rire> il a remis quelque part son vote dans les mains, euh, disons, euh, bah, des hommes, tout simplement, et de façon à savoir si eux aussi, ils étaient d'accord pour qu'il reste, disons, le Dieu, le premier Dieu, quelque part. Vous voyez Donc, il y avait une question de légitimité. Légimité Vous avez compris Donc, avec les grands et avec les petits, c'est-à-dire que c'est l'esprit jupitérien qui est tout à fait bon, qui veut avoir tout simplement, disons, l'assentiment euh, des, comment on va dire, de tout le monde, de tout le monde, voilà, parce que c'est un dieu, hein, dans l'énergie, c'est-à-dire qu'on ne peut réellement, disons, apporter de l'aide et régner que lorsque naturellement tout le monde est autour, disons, d'un même projet, on va dire ça comme ça. Euh, C'est une planète naturellement qui est extrêmement forte, hein, parce qu'elle brille très fort, disons, en ce moment, euh, sur les Jupitériens, tous les Jupitériens, naturellement, et les ascendants Jupitériens, ils reçoivent également euh, beaucoup, beaucoup, disons, de cette force-là. Et naturellement, euh, Jupiter étant, disons, euh, excusez-moi, oui, Jupiter étant euh, à pour mission de venir en aide. Euh, c'est disons dans la connotation de la planète, c'est la planète de la justice, mes amis. Euh, quand on traduit, quand on traduit euh, Jupiter, ça je vous le dis maintenant parce que vous allez le voir après. Quand on traduit ju euh, euh, Jupiter, euh, disons en hébreu, ça donne Sédèque. Or, oh, Sédèque, ça veut dire justice. C'est la planète de la justice. Jupiter en épreuve se dit justice, tout simplement c'est le nom, on appelle bah, justice, on appelle étoile, on appelle, voilà c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc c'est quand même très important parce que quand on arrive qu elle arrive qu'elle se déplace, en général c'est pas pour rien, elle fait le ménage. Alors on verra ça beaucoup plus tard là, donc cette fameuse planète de la justice donc, euh, va briller énormément, donc, euh, cette euh, fameuse semaine, et avec les énergies qu'il y a derrière, je peux vous dire une chose, ça va être, mmh euh... il y en a qui vont décompenser, mais il y en a qui vont, euh... ah, attendez voir, je pose ici, comme ça, ce sera plus facile, mes deux, mes deux cartes, hop, et eh ben oui, on sait bien que dans le Capricorne, naturellement, il y a Saturne. Donc, on voit que c'est la fameuse, disons, planète, on parle vraiment, vraiment, euh, donc, de, de ce qui va se passer naturellement pendant le mois du Capricorne, étant donné que Saturne est en Capricorne, vous comprenez Voilà. Et, et là, on a naturellement, ben c'est incroyable on a la planète Mercure qui se trouve à l'heure actuelle justement en Sagittaire. Je n'ai pas mis ici mais ça ne fait rien. Donc on parle vraiment. Je vous avais dit que Sagittaire, Capricorne, faisait partie, disons, d'un espèce d'ensemble, euh, d'ensemble jumeaux. Il hein? faut aller voir ma vidéo si vous n'êtes pas au courant. Quel est mon signe jumeau? Et ça, c'est dans la playlist des.. Mm, au taroscope de l'année 2019, tout simplement, vous ouvrez et vous allez voir une vidéo qui s'appelle comme ça. Là, on parle de deux signes, de l'énergie de deux signes, c'est-à-dire du Jupiter et du Capricorne, l'un en ce moment ne pouvant aller sans aller avec l'autre. Il y aura, vous savez, je vous avais toujours raconté que ce qui se passe donc dans, là, là, là, dans le Sagittaire et en Sagittaire, par rapport au Sagittaire, il y a un côté, surtout en ce moment naturellement, il y a un côté de, euh, on développe, vous savez, une photo, une radio, quoi que ce soit, mais tant que ce n'est pas fini de développer, on n'arrive pas... Euh, les photographes le comprendront très bien, ça, on n'arrive pas à voir absolument tout, il faut un temps de, je ne sais plus comment ça s'appelle, de, de réaction, vous savez, avec le produit et tout, pour que l'image soit très nette. Une fois que l'image est très nette, c'est le capricorne qui s'exprime. Alors, si le capricorne a voulu planquer des choses, peut vous dire une chose dans cet esprit-là, mes amis, euh, ça sera découvert, il y a beaucoup de choses qui vont être découvertes, et tout ce qui est sous le tapis, qui que ce soit, hein, disons les grands, les petits, euh, voilà, et y a, y a, le truc c'est que, euh, vous, je, partais, je parlais de demi tout à l'heure, vous savez le, le côté de faute, avouée, moitié, pardonnée, hein, hein, c'est un petit peu, disons, un peu ce genre d'esprit, parce que là, il y a des signes énormes, je veux dire, de, de, des signes dans le sens énergie, hein, des fréquences, euh, qui sont euh, extrêmement forts dans le sens où il va y avoir un dévoilement, sachant que. <rire> je suis comme ça. Là, figurez-vous, c'est le. Il y a un idéogramme. Hein, voilà. Hein, euh, le Sagittaire, hein, voilà, il fait ça. Le Capricorne, lui, il fait ça. Voilà. Eh bien, ces deux-là, naturellement, ils sont jumeaux, comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire que là, il y a un développement, on sait bien, c'est exponentiel. On développe une photo, on développe un plan, on développe une situation. Et tous les plans foireux vont être découverts. Je vous ai dit, ça fait longtemps que je vous dis à un moment donné... Il n'y a plus rien qui va rester sous le tapis, mes amis. Plus rien qui va rester sous le tapis. Donc, euh, euh, ayez confiance en vous, dans les énergies. Là, il y a des choses énormes qui vont se terminer naturellement. 2018, 18, je vous ai dit, il y a tellement de choses encore avec le 18. Mais on, on, on y passerait, disons, tellement de temps. Mais ce n'est pas un problème. Je reviendrai. J'ai toujours l'occasion, disons, de revenir. Même l'année prochaine, je pourrais encore revenir dessus. Là, il y a là parce qu'il y a naturellement les énergies qui continuent à courir. Alors, vous avez compris, ici, naturellement, d'être franc du collier, d'être droit dans ses bottes, euh, d'avoir une attitude très ferme, il y a naturellement, avec Saturne, toujours cette histoire, disons, de construction intérieure, avec Mercure, de ne pas cesser de balader par plus intelligent ou par meilleur bavard ou quoi que ce soit. C'est pour ça, justement... Que, euh, euh, il y a euh, simplement, disons, la fameuse planète Saturne qui est là. Je vous montre quelque chose, grosso modo, et vous allez rire. C'est pour ça qu'elles sont rigolotes, les cartes, quand il y a des, les lettres avec. Là, ces deux cartes, ça veut dire le corps. <rire> et cette carte-là, ça veut dire la tête. C'est-à-dire que dans la tête, comme dans le corps, il faut tout qui soit là il y a un message très personnel il y a un message non seulement qui est personnel mais il y a un message naturellement qui est universel parce qu'il n'y a rien à faire hein. euh, euh, on voit on voit que jupiter c'est vraiment de... c'est exponentiel et vous avez justement ce fameux saturne qui concentre vraiment les informations c'est pour ça que je vous disais, mes amis, faites attention au coup de l'élastique, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, cette semaine, enfin, dans ces temps-là, qui vont, euh, disons, tendre la corde, tendre la corde, vous savez, ça va... Et vous êtes dans l'élastique ou pas dans l'élastique Donc, vous imaginez un petit peu le truc. À ce propos, parce qu'il y a des histoires des yeux, il y a les histoires des yeux, mes amis, accident des yeux, Accident des yeux, protégez vos yeux. Un, ce n'est pas une blague je vous dis pour quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi, il y a une histoire là avec les yeux. Deuxièmement, faites attention Faites très attention aux fameux, euh, disons, aux petits trucs de fronde, aux jouets qui peuvent péter dans votre tête, euh, que sais-je encore. Ah oui, des gros accidents, des gros... vous savez que c'est les plus gros accidents Je ne vous dis ça parce que c'est l'époque des fêtes, hein, des anniversaires et tout, euh, par rapport au Capricorne. Donc, euh, faites très attention à vos yeux. Regardez sur Internet tout ce qui craint, disons, euh, faites un petit... C'est domestique. Là, je parle même de domestique. Vous débouchez une bouteille de champagne, par exemple, boum, quand il sort, je crois, ça fait un 120 km heure. C'est-à-dire en pression. Vous recevez ça, vous voyez un petit peu... C'est grave, c'est grave. Donc, regardez un petit peu, protégez-vous des yeux et tout. Là, il y a un truc euh, accidentel sur les yeux, mes amis, naturellement. Alors... <rire> Aujourd'hui, je fais pas, je fais pas comme d'habitude. <rire> je fais comme je veux. De toutes les façons, je fais comme je veux. Et puis, j'aime pas les habitudes. Je déteste ça. Libérez l'enfant qui est en vous, enfin, mes amis. Libérez, faites-vous justice, rendez-vous justice. Cherchez au fond de vous, naturellement, hein, ce que vous... Là, c'est la balance, euh, c'est vous avez, ça représente disons euh, également euh, la multitude des langues et la façon de s'exprimer. Alors tout le monde aura également disons oh, euh, euh, aura envie d'avoir disons euh, euh, son euh, sa parole juste en disant non mais moi je sais non mais moi je sais. Alors il y a des gens qui vont être obtus en disant non mais c'est ça moi qui m'a construit impossible que je change. Eh bien, on a vu que même la tour de Babel, elle s'effondrait parce qu'il y avait des fausses croyances. Vous voyez, donc, là, on est dans un mouvement à l'heure actuelle qui est tout à fait extraordinaire, où on dirait que chaque jour, disons, a une telle force d'accélération que euh, c'est pas la peine de fixer quelque chose. Dans trois mois, c'est déjà obsolète. Vous voyez, c'est comme moi, bon, ce moment, je fais ça, mais si dans trois mois c'est autre chose, bah ben, ça sera autre chose, il faut être complètement libre par rapport à ça. Et tout d'un coup, on se dirige vers quelque chose, disons, qu'on aime mieux faire, même dans son domaine, vous voyez, c'est, voilà, hein, la liberté, disons, amène à un épanouissement. Allez, j'en sors une autre, ah ben non, c'est ici le paquet que je dois sortir. Ah Bien sûr, alors ça c'est la carte de l'appétit, c'est la carte naturellement des grosses méditations. Ah, ça c'est bizarre, parce que euh, ça, ça, ça nous parle beaucoup, cette carte nous parle beaucoup, disons, de, du fameux euh, de Vénus qui est en scorpion à l'heure actuelle, là je vois. Donc il y a un côté, disons, extrêmement euh, occulte, profondeur, je vous ai dit, il y a l'histoire des pattes de lapin, mais il y a vraiment euh, l'histoire également, disons, c'est réel. Il y a des histoires, disons, de mauvais gens qui nous arrivent depuis je ne sais pas trop combien, de milliers d'années, et qui sont là et qui se réincarnent, disons, pour bouffer, euh, disons, ce qui est intéressant. Et il y a des autres qui résistent. Voilà, et qui sont là, naturellement, elles sont aidées. Mais ces ombres, je vous le disais, vous voilà, voyez, la petite, quand même, regardez, un petit peu, comme c'est bizarre, cette carte, hein. Eh bien, faut pas croire, ils font bien leur boulot, mais ils savent bien faire, mais ils savent super bien faire. On ne peut pas leur reprocher ça. Ils sont parfaits. Dans l'ombre, ils sont parfaits. Ils connaissent leur boulot, c'est nous, on ne fait pas notre boulot, je veux dire, au point de vue humanité. Il ne faut pas dire, oui, vous comprenez. Ils il, il prennent la place qu'on laisse. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que c'est la balance. Et la balance, c'est vraiment, vraiment, disons, le message de la balance. En général, la balance, elle dit, oh, il prend trop de place. Il ne prend pas trop de place. C'est toi qui ne t'affirme pas. Donc, tu recules d'un pas, ben, il prend lui. Puis après, il dit, vous voyez. Attention à toutes ces choses-là aussi, il y a une question de position. Ah, oh, femme La femme, la femme, la femme Et là, on parle de lune Et on parle, disons, de sa capacité C'est marrant parce que j'avais marqué ce petit truc ici en disant que ça, c'était le symbole du Capricorne et que ça, ça représentait le petit bout là qui fait comme ça. Toujours, ça représente justement euh, la fameuse lune parce qu'il a complètement affaire avec la lune. Et là, effectivement, donc, il se passera quelque chose de particulier, disons, concernant, disons, les phases de la lune, l'esprit féminin, donc, le peuple également, et l'esprit, disons, de l'organisation féminine, dans le sens où la personne, la femme, euh, est très forte, elle est endurante, extrêmement endurante. Ce qui vous dit ça bouge pas beaucoup, mais alors, à l'intérieur, je peux vous dire, euh, une femme décidée... C'est quelque chose d'exceptionnel. De hein. toute façon, une femme dé dé décidée euh, vaut comme deux hommes. Moi, je, puis ça se constate, et on le sait, et ils ont même fait des statistiques par rapport à ça. C'est pour ça que quelque part, ils veulent, puis disons, une femme, elle est beaucoup plus concrète. Hein. Elle ne va pas euh, faire des routes si elle a besoin d'un puits dans son jardin. Jamais vous comprenez, donc il y a, il y a ce genre d'esprit extrêmement féminin aussi qui voudra donc être développé euh, cette, la fameuse semaine-là, sachant que naturellement, la fameuse lune, elle va arriver en cancer. Et là, naturellement, c'est la carte qui représente le cancer. Et même la magie. Il va y avoir des histoires également de de gris-gris. Il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'ils ont été infectés par les gris-gris. Il va y avoir une espèce, disons, de manipulation, de folie. C'est-à-dire qu'on va... Ah, attendez voir. attendez voir. où ils vont faire prendre des gens pour des fous. Euh, alors que c'est pas ça. Euh, parce que ça, c'est la communication. Euh, voilà ce que je vois. Euh, sachant que, naturellement, gardienne du, du temple représente également tout ce qui est écrit, tout ce qui est marqué, tout ce qui est, disons, consigné. Donc, là, c'est... Euh, euh, avec la prison, voyez, il y a un côté, disons... Euh, euh, c'est bizarre. C'est bizarre, ces cartes. Moi, hein. J'ai l'impression de voir un hôpital psychiatrique, je vous dis franchement. Wow. Euh, pff, des... Comment ça se dit, là des, les trucs internés d'office, euh, on vous enferme d'office, mais c'est un hôpital psychiatrique, enfin, ce genre de choses, où on décrète, que même si c'est pas vrai, même s'il y a des grosses manigances, vous savez, derrière, un peu ce genre de choses. Enfin, voyez, donc, euh, là, j'en étais où euh, Ah, c'est la carte conseil. Pouf Alors, la carte conseil vierge. Vierge. Alors ça, des fois, il faut prendre le mot au pied de la lettre. Pour se faire une opinion, vider tout ce qu'il y a dans votre tête, c'est comme un ordinateur. C'est une carte mercurienne. Et là, je ressors naturellement, disons, un mercure qui est très, très, très, très, très, très, très fort. C'est pour ça que j'ai prêté énormément d'attention à cette carte mercurienne le, surtout les deux en même temps euh, c'est faites euh, vraiment le vide n'ayez aucun a priori parce que là c'est très à la mode bon ben ça donne pas beaucoup à bouffer je t'écoute si tu es mon copain ou je t'écoute si tu dis la même chose que moi euh, pendant des décennies ça n'a pas fonctionné c'est pas maintenant que ça va fonctionner donc à un moment donné on vous dit, faites-vous votre propre opinion, en sachant naturellement que euh, tout ce qui est... Parce que ça, c'est la Vierge. La Vierge, on sait que ça concerne la santé, santé mentale aussi, euh, l'argent, l'économie, la, co la, la, la communauté, euh, la presse également. Donc là, on revient naturellement, à, à nouveau, sur les écrits et sur la presse. Euh, faites-vous vraiment votre opinion, votre opinion. Alors si, disons, vous avez dans votre vie intime, personnelle, quelque chose d'un peu compliqué, bien évidemment, euh, ne vous laissez pas embarquer par le blabla, disons, du copain, de la copine, de ci, de là, non. Là, quelque part, moi je, je, je, je verrais bien, disons, l'attitude de Saturne qui dit avec la gardienne du temple, euh, la bouche, attends, réfléchis ferme ta bouche, écoute bien, hein, euh, tout ce qui, tout ce qui se passe de façon à ce que je fasse ma propre, euh, ma propre opinion, là, euh, c'est plutôt disons, il n'y a pas de colère, euh, que je vois, là, mais un profond désarroi, les, les fois passées, je vous disais, il y a, y, a, y a beaucoup de paroles et tout, mais là, c'est pas ça, il y a énormément de désarroi, vous savez l'expression, on ne sait plus à quel sens euh, se vouer, voilà, ce genre de choses et tout. Les gens qui sont, en, qui tombent, pression, dépression, ils décompensent, ils compensent. Euh, le, le truc un peu dingue, là, qui, qui, qui, qui tourne dans tous les sens, en haut, en bas et tout. C'est un petit peu bizarre ce truc. Alors, moi, je, je, je, je conseillerais, disons, avec ce, donc, cette de, dernière carte, vraiment, vraiment, de vous faire euh, votre propre opinion sur mon livre que j'ai écrit. Donc, je me souviens que sur cette carte-là, ça me revient à l'instant, euh, un des, des trois, je crois que c'est sur... Euh, je ne sais plus, je crois, je crois que c'est le grand livre initiatique. Eh hein. bien, euh, euh, oui, c'est celui-là. Eh bien, je disais que dans, dans, dans, la, dans cette carte, euh, on ne sait même plus qui est... Qui est qui euh, Où est le démon Où est l'ange Qui est démon Qui se cache Ou quoi que ce soit Il y, y a vraiment quelque chose de complètement glauque là. Comme si, en plus de ça, je vais vous montrer quand même la carte. Comme s'il si y avait, disons, une... Euh, vous voyez, avec le singe là, qui joue vraiment au dé et qui nous rappelle complètement le jeu du hasard mais quel sort on nous réserve, quel sort la vie nous réserve et voilà, j'ai fait une, la Vierge, donc c'est le signe de la Vierge une très très belle femme parce que c'est féminin le signe de la Vierge au point de vue disons, énergie, 100 hein, ans et donc il faut un petit peu euh, penser par rapport à ça avoir cette énergie féminine que je vous disais avec euh, le cancer, là, qui arrive, et bien, bien, bien évidemment, euh, être sûr de soi, se construire, comprendre qu'on a une vraie lumière intérieure, hein, et que, euh, d'être bien, et ben c'est aussi de, de suivre, disons, sa voie où on peut euh, complètement s'épanouir. C'est pas du tout égoïste, au contraire, c'est extrêmement généreux, sachant Jupiter, c'est vraiment la planète de la générosité euh, bon vous fait croire le contraire, donne à tout et puis comme ça tu, mais si t'as rien évidemment on peut te dire des choses comme ça dans le sens où tu peux toujours donner, voilà c'est ça qui est, c'est ça où est l'erreur la plupart des gens disent je peux pas donner parce que j'ai rien mais t'as tout mais un grand sourire, mais ça y est, ça y est, t'as sauvé quelqu'un, mais t'en sais rien, mais peut-être que oui, des, des fois, ça, on, on sait qu'il y a eu des histoires comme ça absolument incroyables et tout, il m'a décroché un sourire, j'avais des idées tellement sombres, tout d'un coup, je me suis dit non, vous voyez, on a quelque chose, c'est ça, donner, d'être généreux, mes amis, c'est ça, hein, bon, mais écoutez, Regardez un petit peu, on avance, on avance un peu. Et je vais vous faire bientôt, là certainement dans la foulée, disons, la telle lune. Eh bien, mes amis, n'oubliez pas de me recevoir, de me recevoir, je vous reçois sur mon site. Donc euh, www.tarodessamesoleil.com Ding ding, la petite cloche, clac clac, le pouce. Qu'est-ce qu'il qu qu faut encore que je dise ah ouais, vous commenterons. Oh, merci, merci. Ça, j'adore. Merci, merci, merci à vous. Je vous fais un coucou. Eh bien, écoutez, à tout de suite, donc, sur mon site. Et eh, ma foi, à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis. Je vous like.